Bonjour, euh, voilà, me voici en sport. Là. Et donc, euh, <rire> bon, c'est vrai que c'est un peu particulier aujourd'hui. Euh, je fais du, du vélo elliptique, quoi. Un de mes sports favoris avec le, le VTT. Bon, c'est vrai que j'ai que ça, quoi. niveau sport, c'est vrai que ça fait du bien. Et euh, vraiment, euh, c'est comme si, euh, <rire> si je courais, même bien pire, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Euh, vous voyez qu'on peut très bien le faire à la maison. Hein. Comme ça, euh, on est plus tranquille, on ne voit personne. Et quand on fait du sport, c'est plus agréable quand on, on est seul, face enfin, à soi-même. Enfin, pour moi personnellement, pour moi personnellement, quand on est face à soi-même, il n'y a rien de tel. C'est non pas parce que je suis solitaire, hein, mais c'est comme ça que je ressens. Ça fait du bien, et puis euh, <rire> moi, ça change que de, de mes précédentes vidéos, ça, ça gesticule, ça. Ça, ça remet vraiment bien quoi, je veux dire, le sport euh, de ce type-là surtout, il n'y a rien de tel quoi, il n'y a rien de tel et ça pourtant, euh, je l'ai pris euh, dans un supermarché, il bah, y a presque un an maintenant, hein. c'est moi qui l'ai euh, remis, euh, enfin qui l'ai construit parce que c'était en pièces détachées, donc, euh, j'ai dû le prendre en, en pièces détachées pour le remonter chez moi. Voilà. Et là, ça se passe bien, quoi. Pourtant, je, je ne connais rien, hein. je ne connais pas grand-chose. Et c'est comme une maquette. Voilà. Quand on a. Euh, quand on doit acheter euh, vraiment. Dans ce type-là. Euh, au niveau vélo elliptique ou euh, des tapis ou des choses comme ça. Bah, il faut le remonter par soi-même hein. ensuite. C'est vrai que ça faut s'y connaître. Mais bon, j'y arrive. Au bout de.. Bah, je l'ai acheté euh, le jour même. J'ai acheté. Euh... Et le lendemain, bah, ça a été fait. Quoi. Voilà. Non, sinon, c'est vraiment très bien, quoi, agréable. Et comme j'ai redit, là, euh, en faisant, en faisant chez soi le sport, bah, on le fait aussi bien quand on, on le fait chez soi que dehors. Aussi, aussi autant de fois qu'on le fait comme dehors, et euh, ça, ça protège tous les... Parfois les, les agressions malheureusement les gens qui font du sport ils se font agresser Alors autant mieux rester chez soi mais vraiment là, vraiment ça fait du bien ça ça change c'est c'est encore euh, ça demande beaucoup d'efforts bien plus que le vélo même hein. Parce que bon, moi, je vois la différence hein, quand je fais mon VTT. Bah, plus, euh, ça demande moins d'efforts à faire euh, du vélo. Hein. Bon, à part euh, sur des pentes. Enfin, C'est des pentes. Euh, bon. bon, au début, c'était euh, délicat, c'était dur. C'est comme tout. Il hein. faut toujours euh, s'entraîner au fur et à mesure. Et vraiment. Vraiment ça se passe bien. J'aime l'aérobie, j'aime le sport de ce type-là. Le, le maintenir chez soi, il n'y a pas besoin d'aller dans un magasin de sport, dans un, comment dire, dans un fitness sport à extérieur. Ça se passe bien. Quoi. Moi, ça fait longtemps que je fais de ce type-là. Ça fait plus de 10 ans. J'avais euh, auparavant un tapis, il m'a tenu 10 ans. Hein. Il m'a tenu vraiment 10 ans et... Pff, vraiment. mais c'était pas pareil. Ça, ça demande plus d'efforts, vous voyez. Vous voyez ça... Voilà, vous savez ce que c'est, hein le vélo lithique. C'est plus amusant. Ça change que mes précédentes vidéos. voilà. Ça change et puis c'est nouveau. Là, vraiment, ça fait du bien. Voilà. Bah, sur, euh, sur ce mot, euh, bah, l'année a commencé et puis, bon, avec ce qui se passe là, euh, les gilets jaunes continuent hein, et ils ont leur raison. Hein, je veux dire. Euh, avec euh, ce que le gouvernement a mis en place, ça, ça résout peut-être une partie mais c'est quand même euh, caché quoi, c'est quand même caché et puis et voilà c'est ouais, autre chose, bah, euh, sur ce euh, commencer cette année euh, bien quoi, hein, puis que tout se passe vraiment à merveille. Vraiment, euh, comme vous pouvez aussi. Voilà, c'est comme euh, en vous souhaitant euh, plein de bonnes choses pour cette, euh, cette année, quoi vraiment, même pour les années euh, la suite. Hein, pour la suite, vraiment, euh, surtout à ceux qui me suivent et puis à mes fidèles euh, personnages que j'ai dans mon cercle. Je, je vous souhaite énormément, plein de bonnes choses, que, que la nature euh, vous, vous apporte beaucoup de choses de, gratifiantes, de, voilà, de, de succès, de, que vous soyez en paix en vous-même, en, en harmonie surtout. Et, je veux dire, toutes ces histoires d'argent et tout ça, c'est bien secondaire, quoi. C'est vraiment secondaire de tout, quoi, c'est pas le plus important. Enfin, c'est ce qui nous, malheureusement, c'est ce qui nous impose à devoir vivre en fonction de ce que la société euh nous exige. Donc, euh, euh, l'argent c'est bien, bien des secondaires, des choses. Euh, c'est pas le plus. Faut pas vous rendre malade pour ça, quoi. Euh, tout en espérant que tôt ou tard tout se rénovera, quoi. Parce que toutes ces histoires d'argent, ça nous met euh, de pire en pire. Euh, péril, écraser les hommes comme euh, les gouvernants nous écrasent. Hein, c'est... Hélas, on est des petits pions, quoi. Mais tout en espérant que tout ça va changer, quoi. Ouh, Voilà, c'est... Euh... Mais... Euh... Parce que quand on ça ne va pas psychologiquement, forcément, le, notre corps, ça ne va pas, quoi. Voilà, il ne faut pas trop donner d'importance. C'est malheureusement le cas, parce qu'on est confronté à ça, à chaque seconde, et ça, c'est mortel. Alors que l'humain, la vie, euh, devrait être immortelle. Voilà, il faut, faut surpasser à toutes ces, ces, ces choses-là, bon, ça, ça tue plus qu'autre qu chose, cette histoire de monétaire, et j'espère que ça, ça résolvera beaucoup. Ça, ça, ça enlèvera une grosse partie de notre problème, nos problèmes, que la vie est devenue si chère, qu'il y a tout qui... on est confronté à tous tout, ces... ces... malentendus, malentendu, tout ça. On est, euh... on est dans une société euh... Voilà, c'est. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée, mais ça fait du bien un peu. Ça... Et ça sert à rien de vraiment Et soyez jusqu'au bout. Et... Une grande partie du peuple. Est... Certes, ils ne sont pas sur les manifestations, mais ils vous soutiennent. Quoi. Voilà, il faut être honnête pour le dire. quoi. Et bon courage à tous, à enfin, toutes et à tous. Vous qui avez des enfants, vous subissez peut-être des surendettements, vous subissez plein de choses puisqu'il il n'y a aucune euh, euh, solution. Vous avez entièrement raison de donner la, votre parole libre. Ça ne peut pas interdire à quelqu'un de dire quoi que ce soit. C'est impossible. Voilà. Euh, Voyez-vous, moi je respire en même temps et puis je, fais, je parle en même temps. Voilà. Bah, je vais vous laisser maintenant. Et vous souhaitant meilleurs voeux, plein de bonnes choses, succès, santé surtout. Hein, prendre soin de vous, vous tous, vos proches. Voilà. Et vous souhaitant aussi plein de bonheur. Enfin, le bonheur malheureusement n'existe pas. Mais se faire un bonheur au fond de soi, que rien ni personne ne peut vous détruire. Voilà. Voilà, bon, maintenant je vais vous laisser. Allez, bon, je vous dis à bientôt. Hein. C'était vraiment exceptionnel. Hein. Allez, à bientôt, au revoir.